Est-ce que votre chien détruit lorsque vous le laissez seul ou bien il aboie, fait ses besoins Si c'est le cas, il se peut qu'il souffre d'anxiété de séparation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi les chiens sont sujets à l'anxiété de séparation ou dépendance affective. Mais surtout, je vais vous apporter des solutions afin d'améliorer la situation et faire ben, qu'il se sentent bien quand vous le laissez seul. Car vous, vous comprenez, si votre chien a ce comportement, avant tout, c'est pas qu'il se venge, c'est surtout qu'il a un mal-être et qu'il n'est pas bien. Avant de continuer cette vidéo n'hésitez pas à liker euh, celle-ci si vous trouvez euh, les conseils pertinents à la partager afin de pouvoir aider d'autres personnes et pour nous faire connaître et à vous abonner soit sur Facebook soit sur Youtube en activant la cloche pour recevoir une notification et être informé dès qu'on aura une nouvelle vidéo de, de poster une vidéo conseil qui peut, qui peut vous aider Alors tout d'abord pour euh, Régler ce trouble du comportement, il faut le comprendre. Pourquoi nos chiens ont tendance, tous, hein, ont une prédisposition à l'anxiété de séparation Ils ne sont pas faits pour vivre seuls. Ce sont des animaux de meute. Et une meute n'est pas faite pour qu'une partie de celle-ci ou un membre de ce groupe parte 5, 6, 7, 8 heures pour aller travailler. Euh, si en fait votre chien avait le choix, il choisirait d'être avec vous toute la journée car une meute se déplace en groupe. Donc en fait, on a besoin que nos chiens apprennent à vivre seuls pour les rendre adaptés à notre vie humaine. Car il est évident, on ne peut pas avoir son chien tout le temps, tout le temps avec soi. Comment donc s'y prendre En premier, pour lui apprendre à, à rester seul et à être serein, il va falloir s'assurer de combler ses besoins comportementaux. Pour cela, je vous invite à, à revoir notre vidéo « Comment rendre euh, mon chien heureux ». Si vous êtes sur YouTube, vous aurez euh, un petit point en haut, il suffit de cliquer dessus pour revoir cette vidéo. Brièvement, en fait, les besoins comportementaux du chien, c'est exercice physique, obéissance et affectif. Et dans cet ordre, ça veut dire que si je donne beaucoup d'affectifs à mon chien sans avoir posé un cadre ni combler ses besoins en exercice physique j'ai un chien qui ne va pas être bien dans ses poils en fait. le besoin affectif, je sais que ça fait plaisir de caresser son chien de lui donner beaucoup d'attention de cette façon là mais ce pas son besoin principal et d'ailleurs quand on observe les chiens, ils passent plus de temps à dépenser de l'énergie à gérer des ressources plutôt que qu'à se papouiller et à se caliner donc voilà pour ce premier point, s'assurer qu'on comble bien tous ces besoins comportementaux. Le deuxième point très important, c'est de ne pas renforcer la dépendance affective. Vous avez certains types de chiens, chiens de berger par exemple, qui vont être facilement pot de colle, demandeurs d'attention, que ce soit par le jeu, par la caresse. Si vous répondez à ces demandes d'attention, vous renforcez la dépendance affective. Soyez donc attentif à l'attitude qu'a votre chien. Est-ce qu'il est du genre à être votre ombre Si vous changez de pièce, il vous suit systématiquement, il est à côté de vous et en plus vous recevez un coup de patte, un coup de museau, enfin un contact. Si vous répondez favorablement à ce genre de demande, vous allez entretenir cette dépendance affective. Votre chiot qui avait besoin de contact tout petit avec sa mère et avec vous doit en grandissant se détacher petit à petit et arriver à gérer la distance et c'est vous qui allez lui apprendre en procédant de la façon suivante j'ignore les demandes d'attention, je caresse mon chien en l'appelant. Troisième point c'est limiter les effusions émotionnelles liées à vos départs et à vos arrivées. Quand vous partez de chez vous, si on se met à faire un gros câlin au chien avant de partir, si on on accorde énormément, énormément d'attention. Il y a une rupture brutale quand vous le laissez seul. Et là, la frustration est grande et c'est là que ça va être très compliqué pour le chien. De la même façon, quand vous rentrez, quand vous arrivez chez vous, si vous faites une fête démesurée à, avec, à votre chien, euh, ben, en fait, il aura une grande impatience de votre arrivée. Il va associer votre arrivée avec euh, une émotion très forte et vous allez euh, bah, augmenter cette impatience, ce stress, en, en vous attendant. Donc, limitez les effusions en partant et surtout en revenant. Quatrième point qu'on utilise fréquemment dans les rééducations comportementales, c'est de mettre en place un objet de substitution. Il faut que votre chien associe votre départ à quelque chose d'agréable. Ça peut être un vieux t-shirt que vous avez porté, ça peut être un doudou, quelque chose de spécifique que vous lui laissez uniquement quand vous partez, qui va en quelque sorte compenser votre, euh, votre absence. Donc, pour améliorer l'anxiété de séparation, vous le comprenez, c'est quelque chose d'assez complexe, il va falloir travailler sur ces, ces quatre points, euh, mais surtout, surtout se remettre en question. En fait, hein. Un chien ne fait pas ça parce qu'il se venge, parce qu'il vous veut du mal, parce que vous l'avez laissé seul, il fait ça en premier, parce que vraiment il n'est pas bien. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre l'anxiété de séparation, vous avoir apporté des solutions. Souvent, traiter ce problème demande l'accompagnement d'un professionnel, d'un comportementaliste. N'hésitez pas à faire appel à l'un de nos comportementalistes Respect Dogs sur notre site www.respectdogs.fr. Et si vous êtes passionné par le comportement et la psychologie canine, découvrez la formation que je propose afin de devenir éducateur canin comportementaliste, toujours sur notre site et à l'onglet formation. A bientôt pour une nouvelle vidéo.